Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et bien sûr en performance dans nos environnements professionnels, aujourd'hui, je voudrais parler de la bienveillance, la considération et de la bienveillance, et surtout d'expliquer de, pourquoi euh, ça peut rapporter tant ou parfois coûter tant que de ne pas prendre en compte justement cette dimension. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire pourquoi cette thématique m'intéresse particulièrement. D'abord parce que je suis dans le... Développement personnel depuis plus de 30 ans maintenant, je forme et accompagne des centaines de personnes chaque année et notamment cette dimension de relation bienveillante. C'est un des aspects, alors non pas qu'ils n'étaient pas sensibles dès le départ à cette dimension, mais c'est un des aspects sur lequel les personnes vont le plus grandir, le plus évoluer à travers l'intégration des outils qu'ils vont développer que ce soit à l'égard d'eux-mêmes, et on va le voir aussi à l'égard de leur environnement. La bienveillance, c'est la source même, si vous voulez, de la considération portée aux gens. Et vous savez, la première chose qu'a besoin d'un être humain, bah, c'est d'être reconnu, d'être aimé, d'être accepté, et d'exister euh, au regard des autres comme quelqu'un de valeur, en fait. Et s'il n'a pas ce retour, cet environnement qui est positif, eh bien, le problème, c'est que ce n'est pas qu'il va forcément... Euh, euh, euh, de, de plus vous aimer, hein, si, si vous lui montrez euh, justement des, des, des, des signes de, de non-bienveillance. Ce n'est pas qu'il ne va plus vous aimer, notamment si vous êtes un enfant, par exemple. Euh, on s'est rendu compte qu'un parent qui est, qui, est, qui est malveillant avec ses enfants, bah, ça ne va pas retirer dans le cœur de l'enfant euh, l'amour qu'il a pour son parent. Par contre, ça va éteindre sa fonction, sa capacité à s'aimer lui-même. Et ça, c'est très important de, de prendre en compte ça. Et c'est un peu la même chose dans nos organisations, même si on n'est là pas pour, euh, pour faire de la psychologie, etc. Euh, on n'est pas là pour faire de la thérapie, en tout cas, c'est sûr. Mais en tout cas, la dimension psychologique, ça, c'est quelque chose qui est très, très important et qui a pris beaucoup d'essor dans, j'ai envie de dire, les, les 4, les 5, les 10 dernières années. Mais plus particulièrement depuis, j'ai envie de dire, deux ans, je sens qu'il y, qu y a vraiment une sensibilité encore plus forte euh, sur cette dimension. Donc la bienveillance, c'est quoi Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est cette capacité à reconnaître l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il vit, pour ce qui est important à ses yeux. Et à partir de là, parce qu'on a cette considération là, on va pouvoir entrer dans une relation qui n'est pas une relation de dépendance en fait, mais une relation de co-construction. C'est-à-dire une relation qui va s'enrichir et que je parle à un de mes collaborateurs, ou est-ce que je parle à un de mes salariés, ou je parle aux techniciens de surface. Enfin bref, toute personne, au-delà de sa fonction, a une dimension émotionnelle qui est importante et à partir de cette dimension émotionnelle, va avoir des sentiments euh, et regarde ce que vous allez partager avec lui, et notamment dans cette considération. Eh bien on va voir que ces moteurs de production, en quelque sorte, entre guillemets, vont pas du tout être les mêmes s'il y a de la considération. Alors s'il y a peu de considération et qu'il est là pour faire son métier, son boulot, il le fera quand même, le job. Pourquoi Parce que vous le payez pour ça, parce qu'il a des responsabilités, parce qu'il est engagé là-dessus. Et il sera engagé. Il peut être très bien engagé, même si vous le valorisez pas tous les jours. Mais si, par contre, il sent que euh, la relation qu'il a avec vous n'est pas seulement une relation fonctionnelle, mais qu'il y a de la considération pour ce qu'il est, là, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il y a des moteurs autres qui vont se mettre en route, dans la capacité, pas seulement à faire les choses, mais probablement à donner du sens à pourquoi il fait ces choses, notamment si vous êtes un responsable, euh, que moi, je travaille pour vous, le fait que je sente que euh, bah, vous êtes quelqu'un qui est important à mes yeux, et que je suis important euh, à vos yeux, ça veut dire qu'il y, qu y a de la considération de la bienveillance et eh bien du coup euh, je vais attribuer à la tâche que je vais faire pour vous, probablement une valeur plus grande. Vous voyez, je fais quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas très important pour moi, ben je fais la chose. Si maintenant, c'est quelqu'un qui est très important pour moi, ben je ne vais pas mettre la même énergie dans la manière de faire cette chose. Si vous faites de la cuisine pour quelqu'un qui est très important à vos yeux, vous n'y mettrez pas le même parfum, le même élan, le même, la, la même énergie que si c'est quelqu'un qui n'est pas plus important que ça. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui où nous en sommes, dans un monde de performance, de quête de performance, mais aussi de quête de bien-être, parce qu'aujourd'hui, si on veut garder ces personnes sur du long terme, eh bien, il faut qu'il y ait cette dimension de, de, de relation. Et donc la bienveillance, c'est un levier qui n'est plus une histoire simplement comme ça de, de, de, de bisounours. C'est vraiment un vecteur de, de performance. si Prenons un, un sportif, par exemple, pour vous donner un exemple très concret. Mais si un sportif échoue deux ou trois fois de suite à son match et que son manager le regarde en disant bah, « écoute, t'as écoute, as tout raté, on se demande encore qu'est-ce que tu vas faire ?» Lui, déjà, qui est pas mal entamé par le fait d'avoir des échecs, bah, vous aurez compris en termes de considération de lui-même, ça va être compliqué. Si maintenant, on a un manager ou un entraîneur qui est capable de dire à, à son gars, bah écoute, certes, on n'a pas eu les résultats qu'on attendait, deux, trois, quatre fois de suite, mais ça ne retire en rien au potentiel qui est à l'intérieur de toi, à la capacité que tu as de réussir et, Qu'est-ce qui se passe en fait C'est que si tu n'as pas réussi, ça n'a rien à voir avec ton potentiel. Ça a à voir avec la manière dont tu as mobilisé ton potentiel. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire des éducatifs, on va s'entraîner et puis on va apprendre à monter comme ça quelques étages pour, pour aller chercher en quelque sorte les points qui nous manquent. Et pour ça, il va falloir travailler. Et c'est grâce au potentiel qui est à l'intérieur de toi qu'on va y arriver. Donc crois en toi accepte l'idée que ça soit possible et puis remobilise-toi, dis-moi de quoi tu as besoin pour, pour donner le meilleur de toi-même et on va y aller ensemble. Et c'est ça, en fait, la bienveillance. C'est la considération que j'ai pour la personne, ce qui ne me retire en rien à ma capacité de recadrer quand ça ne se pas. Tu sais, avec toute la bienveillance que je te reconnais, là, tu vois, quand tu arrives deux ou trois fois comme ça en retard et que ça ne colle pas, il faut que tu saches que ça ne colle pas. Donc le processus, là, il faut qu'on recadre parce que tu comprends bien qu'avec ce type de comportement, voilà les conséquences que ça va avoir. Et ça, c'est juste pas acceptable. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, euh, tu as envie de me dire par rapport à ça Qu'est-ce que tu ressens d'abord Et puis en quoi euh, tu penses qu'on pourrait améliorer les choses voilà. La considération, ça permet aussi de construire, ça permet de bâtir, ça permet de redonner du cadre. Et ça, c'est très important. Donc euh, le facteur de considération, on pourrait faire des Semaine entière de formation juste sur ce point là. Mais il est clair que ce soit pour vos enfants, pour vos conjoints, pour vos amis, pour les personnes avec qui vous interagissez, pour vos clients, vos fournisseurs, vos patrons, etc. La puissance de la considération, c'est probablement un des leviers les plus puissants de performance pour demain. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur, sur cette idée, si vous avez envie de partager vos ressentis, vos observations, vos, vos remarques, quoi, en quelque sorte, ou vos suggestions, ou vos questions. Ce sera toujours très intéressant pour moi de les lire. Et puis bah, au grand, grand plaisir, évidemment, de, de continuer à interagir avec vous, si toutefois ce genre d'échange bah, vous stimule. Merci à vous et au plaisir.